Bonjour à tous et bienvenue chez Vitrine Média. Je m'appelle Fiona Taillefer, je suis en charge du Pole Print. et Mon rôle donc est de vous accompagner dans la création et l'impression de vos visuels sur le papier backlight Vitrine Média. Pour commencer, qu'est-ce que le papier backlight Le papier backlight, c'est un support papier sur lequel vous imprimez vos annonces qui vous permettra d'avoir un rendu couleur dans votre vitrine d'exception. Donc, vos porte-affiches euh, valorisent votre message et le papier backlight, lui, va vraiment intensifier l'impact de ce message. Donc, je vous déconseille vivement d'imprimer sur des papiers classiques euh, puisque le rendu est tacheté, contrairement à un papier backlight qui laisse passer la lumière et diffuse de manière homogène sur tout votre afficheur euh, cette intensité lumineuse. Je vous invite à consulter mes prochaines vidéos pour définir ensemble le papier qu'il vous faut.